Ce qui importe maintenant, c'est d'ouvrir une réflexion sur le corps de contact dans la lignée de Franz Weldmann, qu'on va confronter au travail qu'on a déjà fait sur le corps quantique, et on va essayer de continuer à, une, à creuser une réflexion sur le corps dans tous ses états, pour voir comment <coughs> finalement on peut être bien dans sa peau. C'est être bien dans sa peau avec l'autre, dans l'altérité et dans la relation à l'autre. Et ça, le corps de contact, ça a c'est un, un grand moment dans l'histoire du bien-être, point de suspension. Avec l'autre, il faut une grande confiance pour entrer en intimité avec quelqu'un. Et ça c'est le cœur véritablement de l'approche autonomique, c'est-à-dire que l'importance de l'affectivité, de l'accompagnement dans une dimension affective depuis la naissance jusqu'à la mort.